Bonjour, euh, mon nom c'est Richard Nouré, euh, je suis apprenti apiculteur déjà depuis deux ans. Je travaille avec euh, une équipe d'antéoles et puis différentes personnes ici. Et puis, euh, ça fait deux ans que j'étais dedans et j'espère de pouvoir continuer plusieurs années. Ben bonjour, je suis Robin Boudreau, directeur général de l'accueil Bonneau. Yves Ménard, c'est un avocat criminaliste qui travaille beaucoup avec les, les, les personnes démunies. Il y a ses bureaux en face du palais de justice de Montréal, pas loin de l'accueil Bono. Et puis Yves s'intéresse personnellement à l'apiculture urbaine, donc il nous est arrivé avec le projet, le projet d'installation de ruches. Il voulait qu'on installe quatre ruches sur le toit de l'accueil Bonneau et de permettre à certaines de nos gars qui sont en processus, en démarche de réinsertion sociale, de participer au projet euh, par l'entretien des ruches, euh, qui récolte du miel, etc., qui développent des compétences au travail. Euh, et puis, ben, au début, bon, j'ai reçu ça avec beaucoup d'ouverture, après ça, on s'est mis à Jersey, on a dit 4 ruches, tant 4 ruches, pourquoi pas plus, donc on a ajouté 12 ruches qu'on a mis à la campagne, et puis là, ben, cette année, on est rendu avec à peu près 64 ruches au total. Dans la composition chimique du pollen, la d'abeille. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Lourdes. Ça fait trois mois que je pratique l'apiculture. Euh, l'apiculture, ce que ça m'a apporté, c'est que euh, j'ai développé une passion. Ça m'a tenu occupé. Puis euh, avant ça, j'avais de la difficulté à trouver de l'intérêt à payer des passions. Puis là, j'en ai trouvé une. Et puis, euh, le rôle d'Alvéole, c'est vraiment d'installer de, de, de, les, euh, les ruches, de s'occuper des ruches, d'entretenir les ruches, de s'assurer que les abeilles sont en santé, que la reine est toujours là et en santé, de faire euh, la récolte du miel plus tard, la mise en peau et, et plus tard la vente. La ruche est organisée, la, la, les abeilles sont organisées en société, Chacune a une fonction et que c'est tout, euh, tout bien à leur place. Euh, la reine aussi, c'est assez impressionnant quand tu, tu recherches la reine parmi euh, euh, 40 ou 50 000 abeilles, ça aussi c'est assez spécial et passionnant aussi. Et ce qui est intéressant du projet, c'est qu'on voit rapidement des résultats. Pour nos gars, c'est important. Puis le, les ruches, une colonie d'abeilles, moi je trouve que c'est inspirant. C'est aussi pour ça que la Colborno s'est embarquée dans le projet. Euh, je ne sais pas combien, il y a autour de 50 000 abeilles et plus dans une ruche, mais chacun en son rôle, le rôle bien défini, un rôle précis. Par opposition aux gars qui fréquentent la Côte bon, nos, nos gars, nous autres, ils n'ont plus de rôle dans la société. Et souvent, ça leur manque, c'est ce qui fait qu'ils sont... Euh, euh, il y a d'autres raisons aussi, mais c'est ce qui fait qu'ils sont déprimés, euh, qu'ils sont seuls, qu'ils sont isolés. Euh, leur vie ne fait plus de sens parce qu'ils n'ont plus de rôle à jouer socialement. Donc, de s'occuper des abeilles, de s'impliquer dans un projet comme ça, euh, ça redonne un peu, un, un peu de sens à leur vie et ils se réapproprient un rôle euh, qui est inspirant. L'Accueil Bonneau a mis sur pied euh, un programme qui m'a été proposé. Que, au début, quand j'ai embarqué, euh, je pens, pensais juste euh, occuper mon temps, mais j'en ai développé une passion. Ce qui fait que même, un, pas nécessairement à moi, mais l'année prochaine, dans, dans les autres années à venir, euh, avec une soixantaine de ruches, quelqu'un qui s'implique, euh, de la façon que je me suis impliqué, moi euh, tu développes une passion, ce qui est bien intéressant. Euh, tu, Premièrement, ça occupe ton temps. Pendant ce temps-là, tu ne penses pas à faire des niaiseries. Puis deuxièmement, bien, je trouve que c'est un beau projet parce que le retour de tous les, les ventes du produit que les abeilles nous ont donné, ça redonne beaucoup au goût dans la rue. Je veux vraiment remercier Métro. Métro, c'est un partenaire important depuis des décennies. L'Accueil Bonneau, euh, premièrement, il nous donne de la nourriture pour nourrir les 700-800 personnes qui viennent chaque jour à l'Accueil Bonneau. Mais tout de suite, autres aussi, y ont embarqué dans, dans, dans le projet. Et puis cette année, ils nous ont même commandité, ils ont trouvé des commanditaires pour euh, une soixantaine de ruches qui ont été installées sur les toits de, de, de, de Métro et sur leur, euh, le toit de leurs fournisseurs. Les choses, faire, faire les abeilles, c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Puis je comprends un peu pourquoi, là. mais aujourd'hui, euh, avec eux autres, ça nous a permis d'avancer plus loin, puis d'avoir de, de, différentes réponses à nos questions, c'est ça qui est fun. Mais on arrête jamais de l'apprendre. Sur une abeille, euh, on apprend, on apprend. Bien, des choses, je suis capable de poigner l'abeille par les ailes. Tu sais. Juste ça, je trouvais ça pas pire, parce qu'on a peur de se faire piquer. Tu sais. Durant le temps que j'ai fait des abeilles, ça m'a appris à avoir un peu plus de patience, de prendre des choses plus lentement, puis d'écouter. Utiliser les abeilles, ça fait un peu spécial, euh, chaque chose qu'il faut. De faire attention pour ne pas me faire piquer. Il y a des manières, c'est d'être moins rough, d'être plus tranquille, de ne pas rien faire, de brusque.